Bonjour à tous, bienvenue sur euh, boursetechnique.com. Euh, Aujourd'hui, on va faire un, une analyse de la situation. On est le dernier jour euh, de 2018. Euh, au niveau des négociations euh, le mois s'achève bientôt on va tomber trom dans 2019 euh, on a eu un soubresaut euh, très très très important un euh, nouveau de la cassure à long terme sur euh, les indices américains déjà les indices euh, mondiaux étaient en défaillance depuis, euh, depuis euh, quelques mois euh, au niveau euh, euh, de la tendance haussière là maintenant on s'en va en tendance baissière sur les indices américains. Là, En ce moment, ce qu'on vit, euh, c'est un rebond, c'est une semaine de négociation qui, euh, qui est vraiment olé olé parce qu'on a débuté avec euh, un, un, vraiment une vente excessive et euh, c'est un peu normal euh, lorsqu'on arrive dans un marché baissier, on va euh, connaître des soubresauts très très importants à la hausse et à la baisse et c'est ce qu'on a connu euh, dernièrement durant cette semaine euh, de Noël. Euh, on arrive au jour de l'an, donc on va bientôt être dans une nouvelle année. On va voir comment le marché va se comporter. Euh, ce que j'aimerais faire ce matin, euh, qui se trouve être la dernière journée de négociation, c'est regarder encore les graphiques avec vous, euh, peut-être euh, euh, aussi regarder l'or et l'argent, comment que ça se positionne. Euh, je pense qu'un changement de tendance, pas, pas rien que je pense, une tendance euh, à la hausse, c'est un peu normal, le dollar américain euh, euh, va probablement faiblir dans les prochaines semaines, les prochains mois, du au fait que... Trump a mis beaucoup beaucoup de pression sur Powell de ne pas euh, lever trop les taux d'intérêt. Euh, il a baissé de trois hausses à deux hausses en deux, 2019. Et si le marché se dégrade, comme, comme je pense, ben on n'ira même pas à une... Euh, une hausse, une deux deux deux autres hausses, peut-être on va être obligé de changer de stratégie puis si on allait vers aucune hausse, peut-être une hausse, mais euh, si le marché dégénère comme je crois, euh, il va falloir qu'il y ait un, vraiment un, un changement de tendance au niveau de la hausse des taux d'intérêt, donc le dollar américain va être défavorisé, va baisser euh, par rapport aux autres devises et on va voir euh, l'or euh, comme c'est parti euh, poursuivre une montée euh, l'or ce qui nous soucie c'est est-ce qu'on va enfin euh, briser le, le, la résistance de 1365 qui était là, parce que là on est à la hausse euh, au niveau de l'or mais euh, il faut qu'on ait une hausse vraiment vraiment euh, importante pour aller briser euh, cette résistance là il y a aussi euh, les orifères les orifères en ce moment suivent pas oh, euh, oui on a une hausse mais une petite hausse qui est pas très très euh, euh, puissante mais je pense que lorsque l'or va poursuivre sa montée les orifères vont embarquer le secteur des orifères et des argentifères parce qu'il faut noter que l'argent aussi euh, a des hausses connaît des hausses donc euh, oui on est à ça et puis au niveau du marché il ben, y a des rebonds qui se poursuivent les rebonds euh, euh, rebonds très très euh, puissants mais il ne faut pas oublier qu'on a eu une cassure à long terme. Donc, euh, on va vivre ça les prochains mois. Euh, des rebonds puissants au niveau des marchés. Euh, Standard Poor's, Dow Jones, euh, Nasdaq, euh, euh, New York. Euh, les petites capitalisations aussi, ça va être la, la même chose. Euh, Aujourd'hui, on est encore en rebond, la dernière journée euh, de l'année. Donc, euh, on va aller voir ça tranquillement. On va regarder premièrement euh, le rebond ici du Standard and Poor. Euh, J'ai fait tracer une, une petite ligne ici. Euh, je pourrais changer de couleur. Peut-être que ça vous donnera une indication plus claire. Euh, je vais mettre chandelier. Là, ici, on, on se trouve à être la ligne. La dernière agonie qu'on a connue et on s'attendait, tout le monde s'attendait quand même à un rebond. Et c'est ce qui est arrivé. On a un rebond très, très puissant. 1000 points au niveau du Dow Jones. Ça, c'est le Standard Poor's en une session. Euh, Standard Poor's, on avait 95 points. Je ne me souviens pas. En tout cas, c'était proche du 100 points. Donc, euh, un rebond très, très important. Mais si on regarde l'ensemble du marché, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. On va aller voir. Ça, c'est le... Je vais aller voir les graphique euh, hebdomadaire ou mensuel pour euh, vraiment se situer. Regardez ici, le rebond pourrait... Euh, ça se trouve être le RSI ici. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans ce qu'on a eu comme rebond. C'est un rebond technique euh, nécessaire, mais on voit très bien ici que la situation euh, euh, du marché euh, en général n'a euh, pas changé du tout. On a eu une cassure. Est-ce qu'on pourrait revivre la même chose quand? Euh, 2015-2016 avec un retour important. Euh, tout peut arriver, cependant, si je regarde à long, long terme, euh, euh, j'ai de la difficulté à le croire. Je regarde plutôt, je vois plutôt qu'on est dans, dans un marché euh, baissier. si on voit en plus long terme. Euh, je vais aller voir euh, au niveau mensuel on va enlever le log ici comme ça au niveau mensuel ça se trouve être notre tableau euh, on a cassé ici on voit très bien sur le RSI on a cassé on s'en va à la baisse au niveau du max c'est la même chose euh, le rebond qu'on connaît actuellement c'était un rebond euh, tout à fait normal dans les circonstances euh, parce qu'on avait vraiment vraiment euh, exagéré les pertes mais pour l'instant il euh, n'y a rien qui nous donne euh, changement de, de retournement. Moi, je, je crois plutôt qu'on va tomber en, on est tombé en marché baissier et puis on va poursuivre ce marché baissier-là pendant euh, jusqu'à ce que le creux soit fait. Ici, ça, ça se trouve être 2000, 2002, le, le, le fameux premier marché baissier qui était au niveau des technos. Euh, ça, ça se trouve être 2008, euh, subprime. Et puis, comme je vous avais dit, ici c'est pas c'était pas trop abrut ici plus abrut ici on semble dans le très très très abrut donc euh, même si aujourd'hui euh, comme toute la semaine on euh, la, la, les trois derniers jours de la semaine on regagne euh, un peu on, on rebondit techniquement je crois que la situation long terme euh, est vraiment euh, euh, marché baissier euh, ici ça se trouve être le nasdaq comme je vous montre euh, il n'y a pas rien qui a changé dans notre scénario. On est en marché baissier. Euh, rebond technique à la hausse. Et puis, ce qui est désolant là-dedans, c'est si on regarde les nouvelles traditionnelles, on s'aperçoit que on parle d'euphorie, de mais la réalité, il faut regarder les tendances long-terme. Comme ici, sur le graphique euh, euh, hebdomadaire, regardez ce que ça représente, la fameuse euphorie euh, qu'on parle. Euh, que... Le Dow Jones n'a jamais connu un, une montée aussi impressionnante euh, euh, le 26 décembre 2018, mais regardez ce que ça représente dans l'ensemble. C'est absolument rien, c'est ridicule ce qu'on a eu comme montée. La tendance est, est à la baisse, à la baissière. Donc, euh, c'est euh, le, le, le, le, le tableau qui se présente pour euh, en ce moment le, euh, sur le Nasdaq. C'est la même chose pour le Dow Jones. Euh, rebond technique, mais la situation est vraiment euh, terrible, catastrophique, et on pourrait comme retourner euh, euh, vraiment de, de manière abrupte après cette correction-là. Peut-être vous donner rapidement les, où ce que j'envisage qu'on pourrait avoir retournement jusqu'à où. Euh, sur le Standard Poor's, je, euh, je, ouais, je pense qu'on pourrait aller vers les 2600 dans ces coins-là, le cru ici, là un rebond technique qui pourrait euh, s'achever ici, mais on ne sait jamais ça peut revirer rapidement à la baisse euh, au niveau du Dow Jones, on pourrait aller aux 24 000 euh, ça serait très possible à cause du creux ici là. donc euh, ça sera un rebond technique qui peut-être en janvier euh, va être euphorique, euh, mais la réalité c'est qu'on est dans une tendance baissière, au niveau du Nasdaq ça pourrait être à peu près vers les bon peut-être 7 000, 6 000 900, 6000. Euh, le rebond va se poursuivre jusqu'à là. Mais euh, ensuite de ça, je pense qu'on va retomber encore à la baisse. Mais c'est n'est pas moi qui décide, c'est le marché. Il faut l'examiner et puis euh, prendre nos décisions à froid en ah, regardant les indices. Là, maintenant, c'est le graphique de l'or. Euh, le graphique de l'or euh, hebdomadaire, on voit très bien qu'on a eu un retournement. Euh, on en a cette fameuse résistance à. Ben, 1364, 65, la petite ligne que j'ai glissée ici, là. Il faudrait absolument que ce changement de tendance-là, à court terme, et court moyen terme, faudrait que ça se poursuive jusqu'à aller casser notre 1300, on va dire 60 à 70 pour aller enfin défoncer cette résistance-là, pour que le marché de l'or puisse poursuivre une montée. Mais en ce moment, on est en montée. Au niveau de l'argent, c'est pareil. On a changé de tendance, on est vraiment dans une tendance euh, qui monte. Euh, au niveau, par contre, des, euh, des minières, ça se trouve être l'indice Golden Silver, au niveau des minières... On a un rebond, mais qui est pas très, très, très important. Euh, ça suit pas euh, en ce moment l'or. Euh, l'or et l'argent, mais euh, je regarde la tendance ici à long terme sur le RSI. Ça pourrait faire à peu près la même chose que ça l'avait fait en 2016. Avec une cassure ici, ça commence à ressembler à ça, mais c'est pas encore confirmé. Avec une cassure, on pourrait euh, retrouver un marché haussier. Euh, Il y aura encore ici des... Euh, des résistances importantes à, à casser, ici, euh, au niveau du prix. Mais on n'est pas rendu là. Mais par contre, on est à la, à la hausse, il faut le dire. Au niveau du dollar américain, regardez, la situation semble un peu précaire. C'est ce qui fait que, parce qu'on ne montre pas les taux d'intérêt, comme on a dit, je suis presque sûr, en 2019, donc euh, le dollar pourrait euh, chuter euh, et puis l'or euh, en bénéficierait. Un, au niveau de, je vais aller voir, euh, hors argent, euh, euh, certains types, ABX, qui se trouve être... Euh, ABX euh, a le même problème que le reste du secteur. On voit ici qu'on a, on a eu quand même une cassure à la hausse, mais euh, lorsque le... le je ça comme ça. Lorsque la cassure arrive, il faut que tout le secteur puisse bénéficier de cette montée-là, alors ça nous prendrait de, de la puissance d'achat pour que les minières puissent euh, euh, suivre. On va aller voir GDX qui est la même chose. Euh, ok, attendez une minute, comme ça. GDX qui est la même chose, dans le fond, qui se trouve à être euh, euh, la, à peu près la même la même situation euh, où on a une, euh, une tendance ici qui est à la baisse qui est peut-être à la veille d'être brisée sur le RSI j'ai tracé une ligne à peu près qui nous donne aussi une possibilité d'une brisure à la hausse je pense que ça va arriver mais euh, il faut être quand même prudent mais euh, euh, les orifères vont probablement suivre le train euh, lorsque euh, l'or euh, va dépasser un certain seuil euh, là, c'est l'or qui est aujourd'hui au monde de 3, 3, 4 dollars. L'argent, c'est de 8 sous, mais si on regarde ici la tendance euh, la tendance à changer de direction, on s'en va vers euh, la hausse. Euh, donc, euh, c'est la situation de l'or et de l'argent. Est-ce que à long terme, je regarderais l'or et l'argent comme euh, euh, euh, entrer dans le marché et puis euh, avoir un... Je ne sais pas encore. Hein? À cause de la situation, c'est sûr que l'or la, et l'argent euh, sont des valeurs refuges lorsqu'il arrive des soubresauts importants au niveau de l'économie. Euh, et puis, je voudrais vous montrer, euh, j'ai ça ici, à quelque part, euh, le VIX. Ça, ça se trouve être l'indice de la peur. Euh, si vous regardez euh, le VIX et l'or, euh, on a... Euh, lorsque l'or, le VIX monte, qui est l'indice de la peur, l'or monte, euh, et puis en ce moment, on est dans une situation assez. Euh, euh, les marchés ont peur. Parce que lorsqu'on dépasse le 20 au niveau du VIX, on est vraiment dans. Un, un marché d'affolement et c'est ce qu'on est en train de vivre. Euh, même si on a une petite correction à la hausse au niveau des indices, euh, la réalité c'est que le, la plupart des gros fonds sont sortis et, et on a de la beaucoup, beaucoup de spéculation, euh, correction vers la hausse, mais la réalité c'est qu'on est dans un marché très, très, très précaire qui pourrait propulser euh, les indices euh, dans, euh, dans des creux assez importants c'est ce qui arrive dans un marché baissier. donc euh, l'indice de la peur ne euh, capitule pas euh, on est encore à 30 euh, on, on se promène un peu l'or prend du galon comme je vous dis euh, de l'argent aussi euh, donc euh, l'or et l'argent bonne chance de prendre de la force encore euh, euh, dans les prochaines semaines euh, le, les argentifères, orifères d'après moi devraient Suivent bientôt, mais on n'a pas encore euh, euh, la force d'achat pour euh, euh, constater ça. Mais euh, ça ne devrait pas tarder. Donc, euh, c'est l'analyse d'aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Euh, au début de 2019, euh, suivre les marchés de près, parce que c'est des mouvements euh, très, très importants euh, qui se produisent en ce moment sur les marchés, euh, qui vont faire en sorte euh, qu'on va précipiter, euh, les, cho les choses vont se précipiter en 2019 et on va suivre ça de près pour vous faire euh, des présentations euh, intéressantes.